Le temps. Le vrai trésor, c'est le temps. À partir du moment où vous avez compris qu'il ne faut pas mettre de côté le temps et ne pas le gaspiller l'utiliser à bon escient, là, vous avez gagné un premier pas vers la richesse financière. Parce que plus vous allez optimiser votre temps, plus vous aurez de possibilités de faire, par exemple, des formations. Au lieu d'être en boîte de nuit le soir, ou au restaurant avec des copains, ou au cinéma. Et puis, vous allez étudier. Vous savez, je vais vous faire un aveu, je vais parler tout doucement, mais... Je pas un adolescent très fun ou un jeune adulte très fun. Pourquoi Parce que je travaillais sans arrêt. Il y a des gens qui vont dire « Oh, le pauvre, il n'a pas eu d'enfance. » Tout va bien pour moi. Tout va bien. Mes copains, ils sortaient en boîte de nuit. Euh, avant, ils faisaient euh, des, des, des fiestas. Ils mettaient leur argent dans des conneries. Et moi, je plaçais. Je travaillais tous les dimanches, je plaçais. Le samedi, je faisais les marchés aux puces, les vides greniers et je revendais ça dans un... Le, le samedi, je faisais des vides greniers, des vides garages et le samedi et le dimanche matin, je vendais ça à 6h du matin, place des Carmes à Avignon, dans le sud de la France, dans un marché aux puces. Et à l'époque, le petit Franck Nicolas, 11 ans, il gagnait chaque mois l'équivalent du SMIC, presque, pas tout à fait, mais presque l'équivalent du SMIC en franc français à l'époque. Ça ne me rajeunit pas. En franc français, du SMIC. Je gagnais quasiment autant chaque mois en vendant aux puces tous les dimanches qu'un euh, qu adulte. À 11 ans. Ça m'a donné de belles leçons de vie, ça, tu vois. Et j'avais pas d'argent. Je gagnais cet argent pour aider mes parents, pour être honnête. On n'a plus la pudeur. Euh... Avant, j'avais cette pudeur, mais j'ai plus la pudeur de euh, mal placer. Donc, je, je préfère vous le dire. Pourquoi Parce que je voulais aider mes parents. Et je n'étais pas du tout exploité. Hein, je n'étais pas déscolarisé. Et c'était vraiment moi qui le voulais. J'avais pas des parents qui, ah oh, le pauvre Franck Nicolas, il a... non, non, c'est moi qui... C'était ma fierté. Je, je voulais vraiment aider mes parents. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas gaspillé votre temps, c'est gagné. Tout le temps que j'avais, je le passais à la bibliothèque ou à travailler ou à faire ou être à l'école. Évidemment que je voyais mes copains. Mais vous, vous comprenez, je ne gaspillais pas mon temps. Et voilà comment, à 28 ans, j'avais un total d'actifs d'une valeur de 1 million de dollars sur mon compte bancaire.